Je suis à Niort tout simplement parce que je réalise un parcours au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Je roule donc contre la mucoviscidose qui est donc une une maladie génétique euh, qui atteint les poumons. Je suis parti d'Angers, je suis allé après euh, en Bretagne euh, à Roscoff, puis je suis descendu euh, jusqu'à Châtelaillon -et, et là je remonte sur Angers via la vélo française et euh, là j'ai fait donc étape à Niort. Aujourd'hui je suis à 1600 km et la totalité de mon parcours euh, sera de 1800 km. Quand je suis euh, en, sur une ville étape, comme aujourd'hui à New York, il y a aussi la, la presse qui est, qui est présente. Et euh, on, je demande donc à, à la presse à ce qu'elle indique notre site internet qui s'appelle donc energimuco.fr. Et à partir de, de ce site internet, il y a possibilité de faire des dons en ligne.